Tu ne te rends pas compte, mais je peux sentir ton regard sur moi quand je marche dans la rue. Généralement, je préfère l'ignorer. D'autres fois, je préfère changer de chemin. Et parfois, mon instinct me dit de fuir. Quand je rentre tard le soir, je suis toujours sur mes gardes, de peur que tu surgisses. Tu comprends ce que je raconte Est-ce que tu sais au moins qui je suis je suis celle que tu as sifflée dans la rue hier quand tu fumais avec tes potes. Celle que tu as droguée pour coucher. Celle que tu as humiliée dans ton revenge porn. Je suis la compagne que tu as dominée et manipulée par jalousie. La collègue qui a subi tes blagues sur son apparence physique. La fille que tu as harcelée par pure obsession. Je suis celle que tu as violée parce que tu trouvais ça viril. Je suis celle que tu as tuée. Dans le monde, une femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles. En France, une femme est assassinée par son conjoint ou ex-conjoint tous les deux jours. En Allemagne, une femme par heure est victime de violences domestiques. En Espagne, un homme viole une femme toutes les cinq heures. C'est pourquoi, dans toute l'Europe, nous voulons mettre en place des instruments législatifs et politiques pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ne pas combattre la violence, c'est l'accepter. Alors toi, que vas-tu faire